Allez Marion Viens aller au festival du château regarde toi ça, allez, moi quoi, c'est là qu'ils Marion Ouais, je vois ça très bien Mais... Euh, c'est spécial, le château Oui, bien sûr, Marion Marion, je suis ici Oh, pitch Oh, quel un euh, truc, hein euh, Les comètes et tout, là Oui, Marion mais... Quelque chose ne va pas. Oh Comment ça Quelque chose ne va pas. Ah oh Qu'est-ce que tu fais ici Oh là oh. là. Je suis après. Non mais nous là Ouais dans l'espace... <rire> Mario c'est... Quelle est-ce que vous Nous, savons, nous appelons les humains Nous sommes là pour te dire qu'on se t'aîner et... on va à toi dans une galaxie Comment ça dans la galaxie Moi je ne veux pas aller dans la galaxie Bah... Tu sauves ça, quand ça sert à rien. Oh... Ça t'en a envie... Moi j'en ai une barre... Ok, je saute dedans. Ok, donc je suis dans la galaxie. Mais maintenant, qu'est-ce que je pourrais très bien faire hmm. Je il y a une étoile sur la maison. Toi, une... Ok, je vais aller sur la ma maison et essayer de ici. Yeah. c'est une bien, Ah, on part, non? Oh, écoute. Waouh! Oh, oh, <coughs> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Quoi Je peux qu pas quitter oh Mon nom ouais, est armé, voici mon ami humain. Ah Mais comment ça se fait que l'étoile m'a est ici Je... Ah, t'as récupéré une étoile de puissance Oui, l'étoile t'emmène toujours ici. Wow. <rire> C'est vraiment bizarre, vos têtes, les humains. Euh, ok. Donc, tu peux aller jusqu'à la princesse Peach? Ok. Oh. Mais d'abord, il faut que tu récupères plus des étoiles de puissance, Mario. Ok, bon, bah, je vais aller chercher des étoiles de puissance. Et tu et vas dans les dômes, et tu pourras utiliser une étoile bleue pour voyager. entre les galets. Tu vas Ouais, ok.